Very well, thank you. Et à chanter sous la pluie en Normandie. Si tu sais pas nager, tu pourras pas Viens en Normandie, ça va te changer. En Normandie, il y a de l'eau partout. En Normandie, il y a de la gâteau. Ça va, te revoilà déjà, bienvenue chez moi en Normandie, à deux heures de Paris, tu trouveras pas plus beau, c'est le paradis du Go en Normandie, il de partout. La vache la pluie on s'en fout les deux pieds dans la boue viens chanter de tout nu dans la gadoue ouais en Normandie de nos parties dans le